C'est vraiment content de vous voir. Écoutez, grosse vidéo aujourd'hui. La gang de Stoneman m'a envoyé un très beau cadeau. Euh, trois fois du couche-couche euh, qui a été euh, acheté par la marque de DNA génétique. Donc, euh, la gang de Stoneman a acheté trois graines de cannabis de DNA génétique couche-couche. Pareil comme Canopy a fait. Et puis, euh, ils m'ont envoyé trois échantillons de leurs trois plants, la plante numéro 1, qu'on a appelé le phénotype numéro 1. Euh, la deuxième plante, le deuxième plant, euh, qu'on a appelé le phénotype numéro 2. Et le troisième, qu'on a appelé le phénotype numéro 3. Excellent. Donc, on voulait savoir un peu les différences euh, pour les arômes, le goût. On m'a dit que le phénotype numéro 2 avait de la difficulté à pousser. Euh, il n'était pas euh, super gros, il n'a pas été performant par rapport à la quantité de cocotte obtenue. Donc, euh, le phénotype numéro 2 a été éliminé. Le phénotype numéro 2 a été éliminé, tandis que ces deux plans-là ici, le phénotype numéro 1 et le 3, quand qu ils ont poussé, avant de tourner ça en floraison, avant de changer le cycle de lumière en 12-12 pour obtenir des fleurs de cannabis, la gang de stonham a coupé des branches, a coupé des boutures de ces euh, fameux deux plants-là. Ils ont coupé des, des, des branches de des trois plants avant même de dégoûter, avant même de savoir euh, qu'est-ce qu'elle va obtenir comme goût parce qu'on n'a pas encore les fleurs. Juste avant de changer en 12-12, juste avant de changer le cycle pour obtenir des fleurs de cannabis, ils ont coupé des branches, la gang de stonam, pour refaire des bébés plants, des bébés numéro 1, bébés numéro 2, bébés numéro 3. Donc, il a changé le cycle en 12-12, il a obtenu des cocottes, il n'a pas aimé la productivité, la production euh, du phénotype numéro 2. Donc, les bébés plants numéro 2, il les a cassés, il les a tués. Euh, la gang euh, a bien vu que ça servait à rien de garder ce phénotype-là. Euh, il n'était pas assez fort, il n'était pas assez producteur, productif. Euh, même si l'arôme serait bonne, euh, la gang de son âme recherchait un meilleur phénotype. Dès le... recherchait un meilleur phénotype. Pour ce qui est du 1 et du 3, euh, la quantité de cocotte obtenue a été euh, raisonnable. Et puis là, on est là, on veut savoir le goût, l'arôme, c'est quoi la différence. Avant de commencer, pour le goût et l'arôme, et le buzz, on va regarder ça de plus près à la caméra. Avant de voir ça, je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas beaucoup de trichomes. J'étais vraiment surpris euh, du peu de trichomes par rapport au buzz, par rapport au goût, parce que j'ai déjà essayé euh, les trois phénotypes. Euh, la gang de âme m'a quand même donné une très bonne quantité de chaque euh, un des phénotypes et j'ai pu euh, goûter à chacun. Donc j'ai déjà une petite idée comment vous décrire ces trois phénotypes-là. Donc on regarde ça plus près à la caméra. Et vous allez voir qu'ils sont identiques. Donc, on est avec le couche-couche de DNA génétique, les trois phénotypes poussés à stonam. On peut voir euh, le phénotype numéro 2 au centre clairement plus vert, tandis que le 1 et le 3 sont pratiquement identiques avec beaucoup plus de taches de brun. Le couche-couche, on connaît ça à la SQDC. On a le couche-couche de DNA génétique avec canopy donc c'est vraiment euh, la même chose. Canopy euh, contre Stoneham. Euh, J'aime beaucoup plus le phénotype numéro 1 ici de Stoneham que le couche-couche de DNA génétique de Canopy. Euh, le goût est vraiment exceptionnel. J'adore ce goût. Euh, J'ai goûté au 3. Et je peux vous dire que le phénotype numéro 1, c'est comme le couche-couche de 48 Nord soupoudré, vous avez bien entendu, saupoudré très légèrement du pinkouche de Saint-Raphaël. Et pour ce qui est des deux autres arômes, le phénotype numéro 2, c'est pareil comme le 1, mais malheureusement, 10 fois moins goûteux. Quand j'ai communiqué avec son âme pour leur donner mes impressions, on m'a dit que le phénotype numéro 2 avait eu plus de difficultés à pousser Moins de production, moins, euh, moins de force dans la plante. Donc, euh, j'étais un petit peu content d'entendre ça. On voyait que la plante était moins puissante, donc moins de goût. Et pour ce qui est du phénotype numéro 3, ben lui, il est plus différent. Euh, on regarde ça ensemble, là. on va fumer ça ensemble. On est de retour avec le couche-couche. J'ai commencé le phénotype numéro 3. Je voudrais vraiment remercier la gang de Stoneham pour ces trois échantillons. Euh, on va essayer d'y aller doucement pour cette section de vidéo. Pour pas être obligé de la recommencer, je ne voudrais pas euh, la recommencer une autre fois. N'est-ce pas? Donc, il y a deux couches couches à la SQDC avec deux compagnies différentes. Il y a le couche-couche avec 48 Nord, que j'aime beaucoup, avec 9 Et aussi le couche-couche de Canopy, qui se sont procurés les graines de cannabis de couche-couche chez DNA génétique. Ils vendent ça 39 ,80 10 dollars de plus que la compétition pour un 3.5 grammes. Le phénotype numéro 3 ici, je l'aime un petit peu moins que les deux autres mais je l'aime beaucoup beaucoup, c'est incroyable, euh, c'est pratiquement la même chose. Je voulais vous lire la description complète sur les flics. Le couche couche je vais là dans mes propres mots, le couche couche euh, est offert maintenant en graines de cannabis par DNA génétique. Mais dans le passé, on pouvait seulement s'en procurer avec des clones, seulement avec des boutures. C'est originaire de Los Angeles. Et puis, ça a gagné des prix en 2010, en 2011. C'est une variété euh, qui est très odorante, qui est liée à l'Oji couche Et puis, c'est bon là, pour soulager la douleur, le sommeil et ça donne une relaxation prononcée. Bon, jusqu'à présent, la vidéo va très bien. Euh, celui-là ici c'est peut-être euh, le couche couche qui est un petit peu plus terreux que le phénotype numéro 1 le phénotype numéro, le phénotype numéro 2 c'est comme le 1 mais il goûte vraiment moins vraiment vraiment plus léger donc j'ai roulé un joint ici là du numéro 1 juste pour le comparer avec le 3 ici donc, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, les arômes euh, peuvent être terreux, moufettes, boisées. Quand on regarde euh, l'autre compagnie, épicé, boisé, diesel. Moi, je trouve que ça a le goût peut-être de diesel, un peu de, de couche. Et puis celui-là ici, le phénotype numéro 3. Peut-être un petit peu plus terreux que, que le phénotype numéro 1. Le phénotype numéro 1, il est comme parfait. C'est comme le couche-couche de 48 avec un petit peu de, de San Rafael. Euh, c'est le 3 que j'ai de la à décrire hein, quand c'est pas un produit de la SQDC c'est vraiment euh, j'ai l'impression que la SQDC, on le répète il y a genre 10 variétés 10 saveurs là, qui nous reviennent aussitôt qu'on prend un produit d'internet du BC ou euh, de quelqu'un qui le fait pousser il y a toujours un petit goût différent euh, c'est toujours agréable c'est toujours une surprise Peut-être une petite douche épicée. Euh, J'en avais parlé sur ton âme. On n'avait pas eu vraiment la même euh, opinion pour le phénotype numéro 3. Euh, phénotype numéro 1, on avait eu la même opinion. Euh, je vais l'allumer tout de suite le phénotype numéro 1. Euh, la raison pour que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui par rapport au phénotype numéro 1, 2, 3, c'est que je vais bientôt faire euh, le produit de souvenir. Le GG1 Pamplemousse. Parce qu'on sait que, Souvenir on fait le GG4, pamplemousse. Donc, c'est quoi la différence entre le GG1 et le GG4? Mais c'est exactement la même chose que c'est en train de se passer en ce moment. C'est deux graines de cannabis de la même variété. Mais qui a eu des goûts, des arômes différents. Des euh, différences assez pour en, en garder... Euh, la souche, en garder la, la, la variété et en, en faire une production euh, commerciale. Donc j'essaie mon préféré qui a pas ce petit goût là euh, j'ai dit épicé, mais c'est un genre d'épicé agréable, c'est pas un épicé que j'aime pas. Euh, le couche-couche numéro 3, c'est comme un couche-couche euh, de DNA génétique canopy, mélangé avec le 48 nord plus, plus en ces deux-là, puis se ressemble plus euh, à ce qu'on a à l'SQDC que celui-là ici qui goûte vraiment là, un petit goût plus à la pink couche de San raphaël En plus qu'on fait cette vidéo-là, phénotype numéro 1, 2, 3, il faut se rappeler que dans ma culture, j'ai phénotype numéro 1, phénotype numéro 2 du PURPS. J'ai un phénotype numéro 1, phénotype numéro 2 de boba Kush CBD. J'ai deux plans de chaque variété. Et puis, j'ai une autre variété, une troisième variété que j'ai aussi deux plants. Euh, déjà là, les Purps se ressemblent, euh, les boba couche CBD se ressemblent, mais les deux gorios guérose, il y en a un qui pousse en sativa et l'autre qui pousse en indica. Donc, vraiment... Très, très différent. J'ai vraiment hâte de voir le buzz de ces deux phénotypes-là différents que je suis en train de faire pousser. J'espère que vous suivez euh, cette série de vidéos-là. Là, euh, la série de vidéos Master Grower. Donc, merci à Stonam. On va goûter au phénotype Neuro 1. Un produit qui coûte euh, très cher. Écoutez, j'adore le 3. J'aime le 3 aussi, là. Hum. Mon Dieu. Pas capable de mentir. Pas capable. Là, je réallume le 3. J'adore, j'adore le couche-couche, euh, je peux pas croire que Canopy, qui est une compagnie euh, multinationale, qui ne sont même pas capables de, de, de surpasser les Master Growers de Stoneham, euh, comment ça que Stoneham est capable de ne pas être gêné, de montrer son cannabis, de nous le faire goûter, puis c'est meilleur que Canopy. Donc j'espère que vous avez compris là, les différences entre les phénotypes. C'est vraiment la même graine de cannabis qui est supposée être le même goût mais avec des petites différences. Que ce soit dans le goût, que ce soit dans la production de la plante, que ce soit euh, dans le, la force du THC, que ce soit les différences des petits goûts de terpènes différents. Euh, on le dit, la croissance, la production en en, en, de, en, en fleurs séchées. Il euh, y en a peut-être qui vont boire plus d'eau. Il y a plein de petites différences comme des frères et sœurs. C'est comme des jumeaux. Les jumeaux se ressemblent, mais il y a des différences entre des jumeaux. Donc, s'il y a deux joints qui brûlent en même temps. Taux THC, euh, on me demande souvent est-ce que je pense que c'est un 20%. Euh, je ne pense pas que ce soit du 20%. Euh, je pense que les couches-couches les, les que j'ai ici là, sont peut-être toutes la même chose, euh, très agréable, c'est pas du 20%, c'est peut-être du 17%. C'est hybride, c'est pas euh, trop dans la tête, c'est dans le corps, dans la tête, c'est vraiment mélangé, un très bon buzz, est ce que je retiens de ça ici, là c'est le goût qu'on peut faire pousser à la maison par nous-mêmes. Euh, ce cannabis-là là, ferait partie là, euh, du top 20 à Whitman, si on mettrait ce cannabis-là en vente à la SQDC. Donc, euh, félicitations à la gang de Stoneham pour cette grow. Et puis, euh, merci pour ces échantillons. Je trouve ça super intéressant de m'avoir donné euh, trois phénotypes différents d'une même variété. C'est trois plantes séparées. Donc, euh, quand que la gang de Stoneham a coupé un plan, il a vraiment mis ce plan là à part, il ne les a pas mélangés. Même si c'est la même variété, euh, faites sécher vos plants différemment, mettez dans des pots différents, vous allez voir des petites différences après la période de curing et de séchage. Donc, euh, j'ai peut-être fumé l'équivalent euh, d'un joint présentement. Euh, j'ai utilisé le papier OCB aujourd'hui, je vous laisse là-dessus, donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire, euh, dis-moi si tu as eu des différences avec tes euh, phénotypes, avec les quatre clans que tu as fait pousser cet été, donc euh, on se revoit très bientôt dans, la prochaine, dans une prochaine vidéo, ciao!